Salut tout le monde, bienvenue sur Monsieur Plastique Kit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines notamment sur la peinture camouflage des parachutistes allemands donc pour ça j'ai opté pour des figurines de chez Alpine Miniature dans cette vidéo bah, je vais essayer de vous expliquer comment je peins mes figurines euh, notamment donc la peinture camouflage allemande et vous montrer les codes couleurs et quelques petites techniques et astuces qui vont vous permettre peut-être de vous aider. Euh, donc voilà, il y a énormément de, de, de techniques différentes, mais euh, je vais essayer de, de vous expliquer le plus simplement possible comment je peins mes figurines camouflage de parachutiste allemand Splitter Muster. Donc voilà, là je vais vous montrer donc rapidement la figurine une fois montée. A savoir que j'ai acheté en fait dans le set de deux figurines, dont un qui est au lance-roquette et un en fait qui regarde le tir de roquette à l'arrière, qui analyse un peu l'orientation du tir. Alors il faut savoir que dans les, boîtes, dans les boîtes, il y avait deux têtes différentes, notamment le casque avec le, le fil. Et, euh, et l'autre sans filet, donc j'ai changé les têtes au final parce que bah, euh, l'autre me plaisait, me plaisait plus et était un petit peu mieux, mieux moulé. Donc euh, voilà, je vous, je vous montre l'autre figurine rapidement. Donc là j'ai pas mis le visage dessus, euh, je l'ai pas à part et euh, voilà c'est vraiment juste pour vous montrer rapidement. Euh, donc euh, c'est vraiment, je les ai trouvés très très sympa, moi bon, après chez Alpine Miniature j'ai pas mal de stock. Donc euh, autant en faire profiter et faire un petit tutoriel sur, sur la peinture. Donc voilà. Donc là je suis prêt à peindre. Euh, il me reste un petit peu à fignoler les mains. J'ai rajouté une petite sangle à l'époxy pour le, le fusil. Donc, vous m'épargnerez pour la peinture des visages. Car bon ça demande pas mal de temps en plus pour la vidéo. Et puis bon je pense que vous avez ce qu'il faut sur les vidéos précédentes. Pour pouvoir les peindre à l'huile euh, ou à l'acrylique. Donc voilà là on est prêt à peindre. Donc c'est parti. On commence ça tout de suite. Pour commencer, dans un premier temps, on va faire notre couleur de base. Donc pour ça, je viens mettre du 70-914 Green Ocre de chez Model Color. Ensuite, on vient mettre un petit peu de US Field Drap 70-873 de référence. Et on vient ajouter un petit peu de Blanc Ivoire 70-918. Donc avec ces trois couleurs, on va faire un mélange qui va nous permettre d'appliquer notre couleur de base. Notre couleur de base plus les éclaircis. Donc c'est parti. On vient commencer à faire notre petit mélange. Donc je commence déjà à mettre un, un petit peu d'eau. Donc du green ocre, US Field Drap, un petit peu. Et un petit peu de blanc. Donc pour le pourcentage euh, ça reste assez compliqué de, de vous dire 10 15 20% parce que bon bah je fais ça au feeling donc euh, après bon bah voilà c'est selon euh, quand je suis satisfait de ma couleur donc ça c'est assez compliqué euh, de, de vous dire euh, voilà vous mettez 15 20% ça veut enfin, c'est pas que ça veut rien dire à l'arrière il y aurait du 50 50% je vous dirais bon, vous mettez 50 50 mais bon là euh, c'est avec la couleur de base donc le rendu c'est difficile en fait de, de vous expliquer donc là on met un petit peu de, des trois couleurs donc par contre sur le blanc on y va vraiment on est on est modéré sur, sur le blanc faut y aller vraiment gentiment sur le blanc Allez, Là, je vois que c'est un petit peu un petit peu trop blanc donc hop je reviens ajouter un petit peu de d'usul drap et du green ocre jusqu'à temps que j'ai je sois satisfait de, de ma couleur faut toujours avoir un petit ton au dessus pour laisser un petit ton au dessus euh, bah, tout simplement pour laisser place à l'éclaircie et après aussi euh, pour pouvoir faire les, les ombres donc il faut trouver le, le, le juste milieu compliqué à diluer et à expliquer c'est pas évident mais bon je pense que là avec la vidéo ça va ça va vous parler un peu plus donc là on vient commencer à appliquer donc notre couleur de base donc là jusqu'à là rien de compliqué une fois que vous êtes bien dilué Juste éviter d'en mettre trop sur la ceinture. Au niveau de la ceinture, voilà, vous faites bien le détourage de la ceinture, du porte-pistolet, etc. Maintenant que notre couleur de base est finie d'être appliquée et bien sec, on va venir passer à l'étape des éclaircies. Donc, rien de compliqué. Pour les éclaircies, ben je viens tout simplement ajouter un petit peu de, de blanc ivoire. À notre couleur de base. Maintenant qu'on est bien dilué, on commence donc à appliquer notre peinture. Donc on étire bien la peinture au maximum, donc vers le bas en partant du haut en bas pour avoir le maximum de relief. Donc malgré euh, les tâches de camouflage par la suite, on vient quand même traiter les éclaircies sur, euh, sur, euh, sur notre couleur de base. Et pour les ombres, on viendra traiter l'ensemble de la maquette. Donc vous verrez pour les ombres, je, vais, je fais ça en deux étapes. Donc c'est un jeu de patience, c'est très très long. Les figurines c'est très long pour ça. C'est pour ça que des vidéos comme ça, on n'en sort pas forcément tous les jours. Sachant, comme je vous dis, je travaille avec le téléphone entre les mains et la tête baissée. <rire> Donc, euh, c'est pas évident. Mais euh, vous allez voir, bientôt la, la chaîne, ça, ça va changer. La fibre arrive d'ici peu de temps, d'ici quelques semaines. Donc, euh, on verra et je ferai une petite vidéo là-dessus où je vous en parlerai. Ça risque de changer. donc voilà le résultat une fois qu'on a fini de, de passer euh, donc les éclaircies donc euh, une étape d'éclaircies suffit pour le moment donc euh, vous voyez c'est assez long maintenant on va passer aux tâches aux tâches de camouflage donc pour les tâches de camouflage on va commencer par les tâches marron donc pour ça on vient reprendre le 70 914 donc green ocre et du 70 983 flat hertz Donc là c'est parti on vient commencer donc à appliquer nos tâches euh, j'ai changé de pinceau euh, là je prends du 2 de chez euh, kolanski rotmider en poil de martre donc c'est vraiment mes pinceaux euh, favoris il ah, n'y a rien à dire sur ces pinceaux ça fait des années que je les ai et puis euh, franchement ils bougent pas ils se nettoient bien donc voilà c'est le petit détail alors quand on vient faire les tâches de, de, de camo donc là, euh, je ne peux pas le filmer, mais c'est très, très important d'avoir un modèle, un exemple. Ne vous amusez jamais à faire des tâches comme ça, un peu aléatoires. Soit vous allez sur Internet, vous prenez une vraie photo, mais il faut toujours, toujours avoir une, une vraie photo pour avoir un rendu euh, correct. Si vous vous amusez à faire des petites tâches un peu à droite, à gauche, vous n'aurez jamais un, un vrai rendu. Donc moi, je vous conseille fortement d'aller chercher et de vous inspirer de, de, de, de photos originales. Voilà le résultat, donc une fois qu'on a passé euh, toutes les petites tâches euh, de camouflage en marron. Et donc pour les éclaircies des tâches, on verra ça après. Donc là, je vais faire, on va, on va passer au vert et on, fera, on traitera les, les éclaircies en même temps. Donc les tâches marron et les tâches vertes. Pour les tâches vertes, on vient utiliser donc du, euh, euh, du green ocre. Donc on reprend notre 70-914 et du verre olive 70-968. Donc on continue toujours même opération pareil que le marron toujours à base d'un modèle ou d'un exemple après moi ce que je peux vous conseiller comme petite astuce quand vous faites les tâches comme ça parce que c'est pas des tâches rondes hein, en réalité si vous regardez bien c'est de faire des petits arrêts en fait alors moi ce que je fais c'est que je, je dessine d'abord en fait je trace et après je viens remplir ou alors vous pouvez faire directement en, en remplissant directement mais il faut faire des arrêts avec le pinceau pour avoir euh, un rendu euh, le plus réaliste du moins celui qui se rapproche le plus d'une photo voilà le résultat donc maintenant on va passer aux éclaircies des taches. donc on va commencer par faire un éclairci sur les taches verts et marron alors pour les tâches l'éclaircie des tâches verts je viens tout simplement ajouter du green ocre à notre couleur de, de base pour faire les éclaircies Après, ce que je fais en général, il ne faut pas hésiter à faire un deuxième passage parce que vous savez, quand on, quand on peint, ça, ça sèche et donc la, la couleur s'atténue. Donc le temps que je fasse le tour, en général, je reviens faire une petite passe histoire de, bah de, de pousser l'éclaircie sans forcément ajouter du, du green ochre. On peut rester sur la même couleur et tout simplement venir faire un, un deuxième passage par-dessus. Ça pousse un peu plus. Maintenant, pour finir notre tout dernier éclairci sur les taches de camo vert, on vient ajouter un petit peu de blanc et voir à notre dernier mélange. N'oubliez pas d'ajouter un petit peu d'eau aussi, parce que forcément, on rajoute un concentré un peu plus épais. Donc euh, là, on ne voit pas, mais régulièrement, je rince le pinceau, j'essuie, je rince, j'essuie. Je rajoute un petit peu d'eau, je rince, j'essuie. Et on répète l'opération euh, régulièrement à chaque fois qu'on vient traiter. Euh, et tremper le pinceau donc maintenant on vient réduire les zones donc forcément là il faut être encore plus fin et on traite vraiment les surfaces les plus vulnérables à, à la lumière donc ceux qui sont aux extrémités au sommet des des plis etc etc Donc voilà les amis, après le résultat euh, une fois fini, donc en fait vous faites exactement la même opération pour le marron, c'est à dire euh, le, le dernier mélange que vous avez fait, vous ajoutez un tout petit peu de, de blanc ivoire, et vous traitez donc les taches marron euh, très légèrement aux extrémités, et vous refaites euh, un petit tour comme ça. Donc là je suis satisfait, on va venir traiter les filtres, alors pour les filtres je le fais en deux opérations différentes successives. Pour mon filtre, je vais venir utiliser donc du Medium glacis et de l'US Olive Drap 70 889. Alors on ajoute un petit peu de Medium glacis, un petit peu d'US Olive Drap. Je viens ajouter de l'eau, donc une petite grosse goutte d'eau. Le Medium glacis et un petit peu d'US Olive Drap. Donc là on vient faire un mélange faut que ce mélange soit donc très très dilué donc là c'est pareil le pourcentage bah une fois que je suis satisfait de la, de la texture donc faut que ça soit vous voyez assez euh, assez translucide de manière à ce que euh, bah, le filtre passe bien partout et après je vais vous montrer euh, comment je l'applique euh, sur la figurine donc c'est parti on vient commencer donc à appliquer notre euh, notre filtre sur toute la figurine donc là on vient traiter vraiment l'intégralité de la tenue on essaie de pousser le filtre dans les dans les creux on le laisse quand même s'appliquer donc là j'ai des petites bulles, mais bon les petites bulles elles vont pas rester longtemps là c'est vraiment voilà un premier passage je fais un passage voilà vous voyez les bulles elles commencent à, à s'en aller mais elles vont partir petit à petit et donc ce que je viens faire aussi, c'est que bon, une fois que voilà, je passe le filtre, des fois ça reste à certaines surfaces où ça n'a rien à faire euh, ici. Donc là c'est pas très grave, ce que vous faites, bah, vous rincez votre pinceau à l'eau et vous repassez un petit coup sur les surfaces planes. Et voilà, comme ça, ça s'en va, ça garde l'éclaircie et on pousse euh, voilà, le filtre euh, bien comme il faut. Voilà le résultat, donc une fois que le filtre est bien sec, donc ça c'est très important, laissez bien sécher votre, votre figurine, donc on, on voit le rendu qui, est, qui devient un peu plus au final sa satiné et euh, ça pousse un peu plus donc, les, les profondeurs. Donc une fois que vous avez fait ça et que c'est bien bien sec, là on va enchaîner donc, avec les, les ombres, la dernière étape des ombres, donc on va approfondir vraiment tout ce qui va être couture, euh, les dessous de, de poche, dessous de ceinture, etc. etc. Alors pour faire cette dernière étape, ben en fait c'est tout simple, vous ajoutez du noir à la, à la couleur de, du filtre et euh, en étant le plus fin possible, et vous venez traiter donc les, les surfaces les, les plus profondes. Donc tout ce qui est, vous voyez, les coutures, etc. etc. Et donc pour finir maintenant, c'est toute toute dernière étape et cette fois-ci, c'est la dernière étape. On, vient faire, on va venir faire donc les, les petites gouttes d'eau, les gouttes d'eau qui sont sur la, la tenue camo. Donc pour ça, je viens utiliser du, du flat green qu'on va fortement diluer avec de l'eau. Donc là, cette opération-là, il faut être très très très fin et il faut que la dilution soit parfaite. Alors on vient traiter toute la figurine comme ça, donc c'est une étape qui est très très longue. Donc de toute façon, en général, on va dire, euh, moi personnellement, je trouve que tout ce qui est tenue, camo, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus long à, à faire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette vidéo, parce que qu'il bah, y a beaucoup de figurines aussi qui sont sur le marché euh, avec ces, ces tenues-là. Et bon, il bah, y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment les peindre ou... Euh, Comment il pourrait faire tout ça donc du coup je me suis dit une bonne vidéo dessus ça sera fait donc là avec le focus c'est vrai que c'est on a du mal à distinguer et pourtant je peux vous assurer qu'avec le recul ça y fait énormément de toute façon c'est un tout hein. plus on travaille la figurine et le résultat viendra petit à petit donc là il faut être très fin s'il faut on nettoie le pinceau on retrempe un peu et on continue comme ça à faire des petits traits euh, des petites gouttes d'eau donc voilà le résultat les gars une fois fini donc là j'ai complètement fini euh, donc on va dire la tenue j'ai aussi donc fini la couleur chair des mains etc etc on a j'ai un peu peaufiné tout ça et donc maintenant on va passer à la suite donc euh, la suite donc tout ce qui va être cuir porte pistolet Grenade allemande, le pantalon, les chaussures, l'arme, etc., etc. Alors pour peindre le ceinturon, bah en, en couche de base, rien de compliqué, on va appliquer du noir. Donc un noir tout simple, soit un noir mat, de préférence éviter le brillant. Donc là, on commence à venir appliquer. Donc là, pareil, il faut être... Euh, bah, vigilance, il faut être fin, forcément, avec la tenue euh, qui est, euh, est peint. La moindre erreur, euh, bah, c'est fatal. C'est fatal, fatal. Enfin, du moins, il y a toujours moyen de rattraper, mais il faut être très, très rapide à l'acrylique. Il hein. faut rincer très, très vite le pinceau et aussitôt, euh, aussitôt euh, venir euh, éponger, rincer, essuyer. Si jamais ça vous arrive. Pour le moment, je touche du bois, donc ça va. Après, ça devient une habitude aussi. Donc voilà là j'ai tout passé maintenant ce qu'on va venir faire on va venir faire de la patine une petite patine euh, un petit effet de relief quand même sur euh, sur le cuir donc pour ça je vais le faire en deux étapes on va commencer donc à mélanger du euh, un rouge un rouge cuir donc c'est 70 814 euh, et du noir très dilué fortement dilué et on va venir mettre des petites notes au niveau des extrémités, des arêtes du cuir, etc. etc. Et pour finir, pour pousser le vis un peu plus loin, je viens ajouter du orange écarlate 70-817, toujours fortement dilué, qu'on vient ajouter à notre, notre couleur de, de base. Si besoin, et si par exemple je suis pas assez satisfait, rien ne m'empêche de revenir faire une petite passe, toujours avec la même teinte, hein, sans, sans remettre de, de orange écarlate ou quoi que ce soit, pour pousser un peu plus la, la contraste. Pour finir, je vais ajouter euh, du mat aluminium, donc là je prends le chimique, mais vous pourrez très bien prendre autre chose, c'est pour ajouter quelques petites notes au niveau des attaches, euh, tout ce qui est ferraille et un petit peu euh, sur les jumelles par Simonie, mais vraiment très très léger. On pourrait très bien aussi utiliser de, de la poudre de graphite ou, euh, ou autre. Voilà, je veux jouer avec la peinture acrylique. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de faire quelques érayures sur les jumelles, les extrémités, les arêtes, vives, tout ça. Aussi, on peut traiter les petits boutons. Il y a des petits boutons, les petites attaches. Alors maintenant on va venir traiter la, les grenades allemandes, les presse-purée comme on dit. Donc là on va, donc là, j'ai de quoi en fait, peindre la, la base du, euh, du manche, donc avec le 322 gli. gli. Ensuite on a le 7979 euh, en couleur de, de base et après on va jouer avec les, les éclaircies, le jaune et un vert, euh, un autre, un, un vert militaire. Alors là, je vais venir faire un petit mélange de base avec les verts que vous avez vu. Donc en réalité, le 70-979 c'est du German Camo Dark Green. Et je vais mettre un peu de Reactive Green, du 70-890. Et après, on mettra un tout petit peu de jaune pour traiter les arêtes de la, de la grenade à main allemande. Donc voilà les amis, donc là on va dire que c'est euh, bah, plus ou moins terminé, on commence à en voir le bout, donc j'ai fini, j'ai fait quelques petits éclaircies encore sur, sur le verre, euh, j'ai fignolé un petit peu tout ça, quelques petites reprises par-ci par-là, et donc là pour le moment, maintenant je vais vous montrer comment je fais pour euh, le bois, donc euh, j'utilise d'autres techniques à l'acrylique au pinceau, mais euh, c'est une technique qui est assez, euh, du moins qui est assez simple, qui va vous permettre de réaliser le bois donc là euh, donc on a passé le USG 322 donc tout ce qui est bois et bien sûr le reste en noir hein, pour le moment je mettrai un petit peu de, de graphite euh, dessus et euh, donc là maintenant je vais travailler à l'huile c'est une astuce qui est pas mal donc c'est de, de peindre en fait euh, bah, vous allez voir ça en vidéo c'est de peindre donc à l'huile le bois et euh, je vais vous montrer bah, tout simplement comment je fais hein, avant de passer aux pantalons euh, les chaussures bah, on verrait que de toute façon les chaussures euh, ça sert à rien que je vous le montre parce que c'est plus ou moins le même principe que le, le ceinturon euh, pour le cuir etc donc voilà le résultat en gros on en est là après rien de, peut être de faire un tout petit filtre par dessus tout ça mais personnellement avec le recul euh, je trouve que c'est pas la peine après bon ça dépend euh, des goûts et tout ça Donc pour la couleur du bois un peu d'ocre jaune à l'huile avec un petit peu de terre d'ombre brûlée on vient faire notre petit mélange et on va venir appliquer ça sur la crosse en bois et sur les manches de la grenade à, la grenade à main allemande on vient appliquer notre peinture en sur toutes les parties en bois donc les manches et la crosse donc là rien de compliqué hein. enfin rien de compliqué faut pas en étaler plein sur les mains quand même ça m'embêtera un peu de recommencer il faut juste être à faire un peu plus attention quand on se rapproche des mains ce genre de choses logique j'ai envie de dire Voilà, on fait attention, on se met bien, c'est toujours important de, de bien se stabiliser la figurine, alors moi voilà je fais comme ça, je mets sur un cure-dent et je mets sur une cale en bois euh, carré, des fois ça m'arrive aussi de la poser comme ça, la figurine elle ne touche, elle, elle touche pas la table, et ça me permet de travailler avec mes deux mains pour mieux me stabiliser, bon là c'est pas le cas hein. Maintenant, je viens faire un petit brossage à sec, histoire de, de bien étirer la peinture à l'huile et faire apparaître bah, le la, la contraste blanc derrière, pour qu'on soit vraiment euh, au niveau du ton, qu'on se rapproche le plus du, du bois. Attention les mains, je ne vais pas passer loin. Donc, moi, ce que je fais, je prends un cure-dent vu que la peinture à l'huile c'est toujours un peu plus épais et je viens appuyer un petit peu et en fait je viens dessiner les vénages du bois donc c'est une petite astuce il y en a d'autres des fois ça m'arrive de les peindre carrément en plusieurs étapes mais c'est encore plus compliqué donc on verra ça plus tard mais en tout cas ça ça a un rendu qui est pas mal du tout et euh, ça facilite le boulot et je trouve le résultat des fois on se casse bien la tête à faire de la peinture euh, avec plusieurs étapes et tout ça, et au final, euh, bah pour moi, c'est le, le rendu qui me, qui me plaît le plus. Alors ça va sécher, ça va s'atténuer un petit peu la peinture à l'huile, hein, ça ne va pas rester brillant comme ça. Donc voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc ce, ça a vraiment un petit rendu euh, vraiment sympa, je trouve. On peut s'amuser à dessiner les vénages du bois comme ça avec la, la peinture en dessous donc là j'ai quelques petites reprises à faire hein, encore en noir un petit peu de graphite dessus les usures du métal et puis on sera pas mal j'ai envie de dire donc voilà les amis là on va passer à la dernière étape donc le pantalon Donc pour finir avec le pantalon, le pantalon je vais utiliser donc du Basic Ski Tone donc 70 845 et du Allemand Uniforme 70 920. Maintenant, on va venir faire notre petite éclaircie, et donc juste pour ça, on va venir ajouter un petit peu de basic skin tone, tout simplement. Donc là, je fais deux, deux éclaircies. Donc là, j'en ajoute un petit peu. Je fais un premier passage grossier, et je rajoute encore pour un troisième éclaircie avec un tout petit peu plus de basic skin tone pour faire un, un dernier éclaircie vraiment aux extrémités des arêtes arrête quand je dis les arrêtes en fait c'est vraiment voilà vous m'avez compris le sommet des prix le plus fin possible quoi Donc une fois qu'on a fini tous les éclaircies, euh, donc après euh, deux passages d'éclaircies, donc là je suis obligé de refaire en fait ma couleur de base. Donc en fait la, la, la toute première couleur de base qu'on a fait, donc pas le premier éclairci ni le deuxième, là je suis obligé de la refaire parce qu'en fait ma peinture elle a un petit, peu, euh, un petit peu tiré sur la palette humide. Donc c'est pas grave je la refais. Donc admettons que là c'est notre couleur de, de base du pantalon. Donc je viens ajouter du noir, très très dilué. Donc un petit peu de noir pour faire les ombres. Donc là c'est vraiment la toute toute dernière étape pour bah, donner un peu de relief à tout ça. Et on sera pas mal je pense. Allez, je vous montre un petit morceau de PQ quand même, histoire que vous n'êtes pas tapé presque 50 minutes pour rien. Donc voilà, on laisse absorber tout ça, bien dilué. Enfin pour rien, non, j'espère pas quand même. et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas euh, bon de mon côté il reste que quelques petites choses à fignoler la sangle un petit coup de, de vernis euh, mat ou euh, satin euh, très légèrement un petit voile dessus pour protéger tout ça en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce c'est pas fait Mettez-moi un maximum de likes si vous en avez envie dessus. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les amis. Et merci encore. Ciao, ciao.